L'idée n'est absolument pas de créer des rivalités, au contraire. Je crois que chaque foire a son rythme, que ce soit à Londres, à Bâle, à Bruxelles ou à la TFAF. Je veux dire, ce sont, ce sont toutes des foires qui sont de niveau mondial, qui ont leurs caractéristiques. Nous vraiment, nous défendons une sorte de marque belge. Alors la marque belge, c'est quoi C'est une foire qui est, évidemment, le premier critère, c'est la haute qualité, mais avec ce côté convivial et accueillant qu'on veut absolument favoriser en Belgique. Et aussi, un côté qui nous caractérise, c'est ce côté mélange absolument euh, éclectique, on passe d'un stand d'art contemporain à un stand d'archéologie et on peut trouver un cabinet, un cabinet d'amateurs entre les deux. Et c'est vraiment cette surprise qui fait que le public se sente chez lui à la fois.